Au niveau du son on va avoir deux caractéristiques ça va être la puissance, la qualité bien évidemment avec la présence ou pas de haut-parleur stéréo en façade et non pas d'un haut-parleur dégueulasse qui va se trouver sur le dos du smartphone et qui va faire en fond comme si ça sortait euh, ben tu t'étais mis une enceinte au fond du cul tout simplement. Et puis la présence qui fait débat du jack elle vient elle disparaît sur certaines marques ça fait un moment qu'elle est partie chez Apple. On a vu que chez OnePlus 6T elle allait, il allait disparaître ce fameux jack. Le jack qui sert pas forcément à brancher un casque. Il faut le voir pour les certaines personnes qui font de la vidéo à brancher aussi un micro pour faire de la captation de son. Si tu veux brancher ton petit micro vidéo rod parce que tu commences à faire de la vidéo externe et que tu n'as pas envie d'avoir le micro pourri de ton smartphone et eh ben si tu n'as pas de jack tu vas avoir vraiment du mal à brancher un micro. Euh, moi ça m'est arrivé d'aller dans des, dans des conférences où les gens ils se servent de leur, de leur smartphone. Ils mettent un petit micro cravate ici pour se servir en tant que magnétophone et avoir un son de et bien ils pourront plus faire s'il n'y a plus de jack et puis ça donne encore euh, cette obligation de se trimballer des putains d'adaptateurs dans certains cas euh, qui sont quand même super casse-pieds et vous n'allez pas me faire croire que supprimer le jack ça fait véritablement gagner de la place à l'intérieur du smartphone pour grossir la batterie euh, sans déconner en ayant des centaines de milliards de cash Apple achetez-vous toutes les startups du monde qui travaillent sur des nouvelles batteries euh, au sodium ou à ce que vous voulez et Faites-nous la super batterie de la mort qui tue. Samsung te vend tes écrans pour ton iPhone X, même si maintenant il y a LG aussi qui t'en te, produit. Eh bien à toi de vendre les batteries à tous les autres constructeurs, mais de nous inventer la batterie qui tient 7 jours, 14 jours ou 3 mois. Ça serait vraiment super. Tu sais quoi, si tu me fais ça, Apple, j'achète un iPhone. Voilà, ce sera dit dans cette vidéo et je sais que beaucoup de gens me la ressortiront. On passe ensuite à la technologie de déverrouillage ça avait fait sensation l'an dernier sur l'iPhone X c'est le Face ID qui permet uniquement en regardant son smartphone de prendre des milliers de points de manière sécurisée. On n'est pas chez Android où on met une simple photo en face du smartphone et où certaines personnes ont réussi à déverrouiller là dessus. On peut avoir le déverrouillage avec l'empreinte digitale alors vous avez ceux qui préfèrent quand c'est à l'arrière ceux qui préfèrent quand c'est à l'avant ceux euh, les modèles très haut de gamme chinois qui maintenant ont réussi à l'intégrer carrément derrière l'écran et non pas à l'intérieur du bouton ou à l'arrière ou mal placé comme Samsung euh, l'an dernier. Donc voilà l'empreinte le capteur digital assez rapidement moi je pense il va disparaître dans tous les cas puisqu'il sera so soit derrière l'écran euh, soit complètement absent pour un déverrouillage avec euh, bah, ta tronche tout simplement la capacité de stockage. 32, 64, tu noteras que je commence même plus à ce qui se vend avec du 8 ou du 16 giga Clairement en 2018 ce n'est pas possible d'envisager acheter un smartphone avec 16 et voire même 32 gigas de stockage. Je conseille le minimum de 64 giga Dans ces 64 gigas tu en auras déjà allez facile 10, 15 qui seront réservés à ton système d'exploitation que tu sois chez Apple ou chez Android. Si tu veux stocker quelques photos, quelques vidéos et installer quelques applis histoire que si en plus tu t'es un môme qui t'installe des petits jeu 3D à l'intérieur et tu vas découvrir que chaque jeu fait 1, 2 ou 3 gigas tu vas voir que ça monte super vite donc privilégie au moins le 64 gigas. Alors je dis pas que tu vas encore avoir besoin d'avoir le 256 ou le modèle 512 qui sont vendus allègrement au delà des 1000 euros chez Samsung ou Apple euh, en particulier chez Apple qui n'intégrera jamais deux petites cartes mémoire SD donc ça ça peut être aussi un critère de choix pour toi. Tu as des marques où tu peux mettre une carte mémoire pour étendre le stockage et tu as des marques où tu ne peux pas avec la problématique sur Android que les applications s'installent d'abord en tout cas sur la mémoire interne on peut les déplacer euh, sur la carte SD mais ça pose euh, pas mal de problèmes alors je sais que depuis Android 6 on était censé pouvoir fusionner la mémoire interne et la mémoire externe je t'avoue que j'ai pas creusé le sujet euh, depuis euh, que c'est disponible a priori donc mets moi en commentaire si ça marche bien ou un article qui en parle euh, je serai ravi de lire la chose. La fonction double SIM tu vas me dire à quoi ça sert Eh bien si tu as une vie professionnelle, une vie euh, personnelle ou si tu as deux vies pro ou deux vies perso ou si tu mixes tout ça euh, ou si aussi dans les pays euh, asiatiques euh, ils font pas mal ça euh, et pas que d'ailleurs ils ont ils ont tous plusieurs cartes SIM en fait parce que sur tel endroit on capte mieux chez un, chez tel endroit on capte mieux chez l'autre, ils ont pas mal de cartes prépayées aussi c'est à dire qu'il me reste deux heures pour appeler avec celle là, quatre heures pour appeler avec celle là donc qu'ils les mettent par deux à l'intérieur du smartphone. Donc nous euh, en Europe c'est plutôt pour le côté j'ai un téléphone pro, j'ai un téléphone perso, j'ai pas envie de me palper deux chargeurs. Surtout si au boulot on m'a filé un iPhone, il me faut un chargeur lightning et euh, j'ai un téléphone perso Android donc il me faut un USB type C ou un micro USB. Donc je mets tout ça dans le même téléphone, le soir le pro euh, t'es gentil mais tu fais dodo parce que je réponds plus au boulot. Oui en double sim on peut personnaliser euh, si tu peux répondre ou si tu peux plus répondre, hein. ça ne veut pas dire que ton téléphone perso devient euh, 24 h sur 24 un téléphone du boulot mais méfie toi quand même si tu sais pas le régler et ça peut être voilà moi euh, j'ai deux sim personnels tout simplement parce qu'un forfait bah ça coûte plus rien vous avez vu qu'actuellement vous pouvez avoir des forfaits avec 20 ou 50 gigas entre 5 et 10 euros si tu payes encore 50 ou 70 euros par mois c'est que tu n'as rien compris au marché de la téléphonie en france clairement donc moi personnellement j'ai mis une carte SIM de chez Bouygues, une carte SIM de chez Orange et je suis à peu près sûr d'avoir de la 4G qualitative qui va dépasser les 10, 15, 20, 30 euh, mégabits euh, secondes où que je sois parce que typiquement à mon boulot ben, Orange je fais absolument rien donc euh, bravo Orange le meilleur opérateur de France on se la pète tout ça qui fait des speed tests à 0,5 mégas euh, on est juste à côté d'un centre-ville avec des bâtiments pro qu'on soit en intérieur en extérieur avec 1000 professionnels sur un campus t'es pas foutu de nous mettre une antenne qui est euh, câblé avec de la fibre derrière, message passé. Mais on a d'autres endroits où c'est Bouygues qui va pas du tout passer y compris pour SFR, y compris pour FreeMobile. Je pense que vous avez tous des exemples et des endroits chez qui ça marche et des endroits chez qui ça ne marche pas. Le problème serait d'avoir une carte avec tous les opérateurs qui soit véritablement juste. Alors je sais que l'ARCEP essaye de la construire actuellement mais euh, c'est pas encore ça. Euh, en tout cas pour faire remonter le problème et puis euh, mettre une grosse tatane dans l'opérateur pour euh, faire avancer les choses. On a parlé autonomie tout à l'heure, mais j'aimerais revenir aussi sur la vitesse de recharge, puisque comme les smartphones ne sont pas foutus de durée 2-3 euh, jours, et eh bien ce qui va potentiellement changer la vie, ça va être la technologie de recharge rapide, éventuellement sans fil, mais ça c'est vraiment quelque chose à part. Je connais pas grand monde qui utilise la recharge sans fil, même si ça a un petit côté sympa de poser son smartphone et de le voir prendre des pourcents. Mais moi, quelqu'un comme moi, toutes les 10 minutes il va le prendre il va le détacher, le reposer, le détacher, le reposer. Donc je sais que c'est pas fait pour moi. Mais en tout cas, la charge rapide, par contre, le fait de prendre 50, 60, 70% en 30 minutes avec ton chargeur de ta marque parce que clairement avec ton chargeur chinois à 5 balles ça ne marchera pas. Euh, ça c'est vraiment cool. Donc on a plein de noms sur cette technologie de recharge rapide donc intéresse-toi à ça si tu es quelqu'un qui veut brancher ton smartphone plein pot. Je te rappelle que si tu te mets en mode avion ou encore mieux si tu éteins ton téléphone il va charger beaucoup plus vite. Donc si tu t'es rendu compte que tu avais plus de batterie 10 minutes avant de te barrer de chez toi mets-le à charger mais éteins-le pendant 10 minutes et tu vas voir que là tu vas vraiment prendre des dizaines et des dizaines de pourcents même en 10 minutes avec les derniers smartphones haut de gamme équipés de Quick Charge, Dash Charge ou toutes ces technologies de charge rapide à condition d'utiliser bien évidemment le chargeur livré dans la boîte ou d'avoir racheté euh, voilà un chargeur spécifié avec cette technologie de charge rapide. Allez une petite touche sur le système d'exploitation. Alors sur iPhone on n'a pas véritablement le problème puisque dès qu'Apple fait une conférence développeur avec son nouveau système d'exploitation iOS, il le balance pendant la conférence et à peu près tout le monde sur les différentes années, alors il remonte à 3-4 ans, peut-être plus d'ailleurs, euh, est équipé du dernier système d'exploitation. Alors bien évidemment ça va faire ramer le vieil iPhone, il y a toujours des mecs chez qui ça va pas marcher ou des mecs chez qui ça va complètement planter au niveau de la mise à jour. Chez Android, ils s'embêtent pas, il y a le nouveau système qui sort et c'est comme ça depuis les neuf versions et il y a personne qui en dispose. Alors, hormis euh, Essential Phone, et il faut le citer, et un petit coucou à Vito euh, qui est fan euh, de ce smartphone, euh, qui a donc, dès qu'Android Pie est sorti le jour même, et eh bien euh, Android Pie, donc Android 9, était disponible sur l'Essential Phone qui n'est pas le smartphone de chez Google puisque le smartphone de chez Google, il ne sort qu'en octobre, à savoir le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Mais euh, tu prends les grandes marques que ce soit Samsung, que ce soit LG, que ce soit même OnePlus qui disposait euh, d'une un, version bêta euh, de l'OS de Google et eh bien ils n'ont toujours pas, là on est, euh, on a dépassé mi-septembre, la version finale de l'OS est sortie, on n'a toujours pas Android 9 sur 99% des smartphones Android. Et ça a été pareil pour Android 8, Android 7, Android 6, etc, etc. Ça aurait dû être mieux et c'est un tout petit peu mieux depuis Android 8 qui a mis ce qu'on appelle le projet Treble et qui mettait vraiment dans le code d'Android des fonctions de facilitation pour envoyer les mises à jour sans foutre le boxon sur toutes les surcouches et les, toutes les couleurs dégueulasses que nous rajoutent les constructeurs eh bien pour l'instant on peut constater que ça n'apporte pas véritablement ses fruits et c'est toujours la croix et la bannière pour disposer de sa mise à jour Android. Alors elles apportent plus grand chose comme nouveauté, donc les gens les attendent un peu moins et râlent un petit peu moins. Donc c'est vraiment que des petites fonctions sécurité et puis des petites retouches par ci par là. Mais voilà. Euh, forcé de constater que chez Android il y a un vrai problème de fragmentation et de mise à jour du système d'exploitation qui est pas prêt a priori d'être corrigé alors peut-être d'ici Android 10, 11, 12 euh, je ne sais quand. Pour finir bien évidemment euh, l'envie euh, d'unicité, l'envie de ne pas avoir le même que tout le monde et là ça va pas être facile parce que tu noteras que niveau couleur, dans les smartphones bah on a longtemps eu droit au modèle blanc et au modèle noir et pas grand chose d'autre alors il euh, y avait les Lumia de chez nous. Nokia, Microsoft qui était bleu flashy, vert dégueulasse, à Wico qui nous a tenté des trucs avec des lumières sur les côtés. On commence à avoir chez Honor, chez Huawei qui nous fait des trucs un peu décolorés façon Instagram, du violet au bleu plétant flashy. Apple se ramène avec plutôt des fonctions dorées, gold, silver et des choses comme ça. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu de couleur, un petit peu de différenciation parce que bien évidemment, quand on aura poussé les bords des quatre côtés et qu'on aura plus que bah, la coque arrière pour se distinguer, ou de toute façon vous avez 99% des gens qui vont leur mettre une coque après par-dessus mais malheureusement en vitrine pour un petit peu donner un côté flashy et puis que ça pepse un peu dans les pubs à la télé quand on fait danser un petit peu toute la gamme de smartphones. Bah ça serait bien messieurs les constructeurs de sortir du tristement euh, noir et blanc et puis d'amener un petit peu de couleur et puis même doser des choses carrément sur les boutons, sur les sur les capteurs derrière, sur l'appareil photo de mettre des petits cerclages métalliques. Moi j'ai bien apprécié sur le modèle blanc de, de, de, du OnePlus voilà ce, ce cerclage euh, doré un peu légèrement rosé. Moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement séduit. Dans le modèle blanc et c'était finalement pas le blanc qui m'avait séduit là-dessus donc vous voyez le, le, le choix des fois se fait dans des petits détails comme ça et puis bien évidemment quel serait le choix d'un smartphone sans le choix du prix donc là dessus bah, je vous invite à aller euh, sur euh, Labs pour surveiller les prix euh, un site de promotion qui ne fait pas que sur les téléphones je vous invite à aller voir ma vidéo sur Kipa euh, qui peut surveiller les prix éventuellement sur Amazon je vous invite à ne jamais acheter un smartphone au moment où il sort ne jamais acheter un smartphone quand on sait qu'il y a le nouveau qui sort juste après on le sait quand il y a une conférence Apple qui sort en septembre donc arrêtez d'acheter le dernier iPhone en août, arrêtez d'acheter à Noël mais achetez plutôt en janvier-février euh, quand Noël est passé, faites-vous offrir un bon d'achat à Noël ou quelque chose comme ça, enfin vous êtes des grands garçons vous n'avez pas besoin quand on est majeur d'avoir le cadeau sous le sapin pour juste brûler des billets de sang. On sait que chaque année il y a des salons informatiques qui s'appellent le CES, le MedPi, l'IFA et les différentes conférences de constructeurs. Euh, C'est très simple de savoir quand est-ce que le nouveau Samsung va arriver, le Galaxy S10 ou le Galaxy Note 10 l'an prochain. Donc arrêtez d'acheter le dernier smartphone haut de gamme à 900 balles alors qu'il sera à 500 euros 3, 4, 5 mois après. Et que franchement une fois que votre petite hype va être passée pour le sortir devant les trois collègues de bureau pendant deux jours qui ensuite s'en tamponneront le coquillard mais clairement que vous avez mis euros que vous ayez endetté, que vous ayez acheté un truc qui soit clairement pas dans vos moyens, voilà connectez vos neurones faites un vrai choix comparatif moi je vous invite à aller donc sur le site size mais vous pouvez aller également sur versus.com qui lui est en français, vous pouvez, vous pouvez taper euh, par exemple iPhone XS vs euh, Galaxy ce que vous voulez de chez Samsung et vous verrez euh, les deux euh, caractéristiques de smartphone sous forme de colonne vous pouvez vraiment comparer la réseau la mémoire ram les mégapixels les capteurs voilà avec vraiment des critères vous faites vraiment un fight euh, à colonne de gauche colonne de droite alors des fois les caractéristiques ça se touche à rien du tout hein. et puis euh, voilà faut faut mesurer euh, ce que vous lisez dessus mais ça va vous donner vraiment une première approche quand vous hésitez entre deux téléphones bah des fois il y a no match quoi hein. c'est clairement il y en a un euh, qui l'éclate de a à z dans toutes les caractéristiques alors si en plus vous rajoutez qu'il y a 400 euros d'écart entre les deux bah je pense qu'il n'y a pas photo pour choisir donc euh, voilà versus com qui lui est disponible en français fonarena.com pour aller voir les tailles pour les superposer de face et de profil vous pouvez aller voir également les caractéristiques dont celle pour moi qui est importante qui est l'occupation de l'écran et puis voilà je vous ai mis tout ça à l'écrit dans le blog langue de geek.fr les 15 caractéristiques qui me tiennent à cœur pour moi à choisir un smartphone encore une fois faites pas les déglingots je sais que c'est pas facile quand on en a les moyens de résister à aller acheter la dernière annonce d'un smartphone du une marque qu'on affectionne je sais que c'est encore moins facile quand on n'en a pas les moyens et qu'on veut le faire quand même pour voilà avoir une reconnaissance sociale et puis dire voilà j'ai le même que tout le monde, j'ai le truc qui passe à la télé, je débranche mes neurones, je m'endette et je vais bouffer des pattes pour l'avoir. Mais connectez vos neurones avant d'acheter. Voilà cette vidéo sera probablement beaucoup trop longue. Je t'invite à euh, la commenter en dessous pour me dire ce qui compte vraiment pour toi quand tu achètes un smartphone. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur comment choisir un ordinateur portable ou un ordinateur fixe si elle est tournée d'ici là. Et moi, je te dis à ciao. Bye bye.